Le film que vous allez voir a été réalisé sur une période de deux ans. Avec ce film, nous vous invitons à prendre place dans les classes bilingues de Sainte-Marie, tel un élève qui se trouve face à un professeur qui signe et un autre qui parle en français. Alors ne cherchez pas qui interprète qui, mais trouvez votre équilibre entre la langue des signes et le français. Nous avons le même but, nous allons juste emprunter des chemins différents. Je vous souhaite une très bonne vision. 15 ans, et à l'origine, ce qui nous a animé et motivé pour euh, euh, arriver à construire ces classes bilingues, il y avait euh, la, la, la question, qui à mon avis est la question difficile pour tous les parents euh, d'enfants sourds, la question de l'arrivée à l'école. Et donc, imaginez que notre enfant sourd, soit seul euh, dans une classe où tous les autres sont entendants et donc soit seul dans sa différence, c'était difficile. Et le deuxième point qui paraissait euh, alors là tout à fait insupportable, c'est que euh, toute la vie de la classe, du matin au soir, ils n'en reçoivent qu'une toute petite partie et donc euh, c'est ce qui nous a invités très tôt en fait après l'annonce du diagnostic dans euh, comment faire pour qu'il puisse aller à l'école, qu'il ait des potes sourds mais des potes entendants aussi donc dans un groupe ne pas être le seul différent, en avoir d'autres comme lui, d'autres différents d'une part et d'autre part euh, comment faire pour que il est en classe et toute la vie de la classe, tous les échanges, il y a accès du matin au soir et pas seulement une heure par ici, une heure par là, ou carrément pas du tout. Et donc ce sont vraiment les deux points qui nous ont motivés à venir rencontrer ici euh, euh, M. Jacquemart, le directeur de, de, de l'école fondamentale de Sainte-Marie, de parler ces questions avec lui et puis avec d'autres... Qui, avaient, qui étaient passés par le même questionnement, d'autres qui s'étaient penchés sur la question de la langue euh, dans la vie des enfants sourds. L'accessibilité à la langue française, qui est la langue sonore, euh, qui n'est pas naturelle chez eux, d'une part, et d'autre part, l'accessibilité à une langue, là, qui peut être naturelle, qui est euh, la langue euh, Ça, Ça, ce sont vraiment les, les, les deux points à l'origine et au fondement de ces classes. Vous savez, l'avantage d'être sourd, eh bien, c'est que la sonnerie, on n'entend pas. Enfin, faut que je coupe mon emploi auditif pour ça. Je vais peut-être d'abord me présenter. Je m'appelle Gilles, j'ai 16 ans et je suis sourd. Mon école, c'est celle-ci, Sainte-Marie-Namur. Une école parfaitement ordinaire avec des élèves à la bourre comme dans toutes les bonnes écoles. Mais ici, c'est surtout une école qui accueille des sourds, des malentendants et des entendants. Je vous présente Florian, ma camarade de classe. Voici oh, son signe, enfin, je veux dire son nom dans la communauté sourde. Il représente sa mèche de cheveux. Moi, le mien, c'est celui-ci, c'est pour le petit trou que j'ai dans le menton. Hop là, voici la maternelle. Ça fait un petit moment que je suis passée par là. Alors dans cette classe, il y a un peu de tout. Des petits sourds, des grands entendants, des petits malentendants, des petits entendants, des grands sourds ben, comme moi, des dormeurs, des implantés, des non-implantés, des attentifs, des non-attentifs. Je vous présente Marie-Christine. C'est l'instit entendante. Et que dire, ben, va bien. Hein Et voici Fabienne. C'est aussi l'instit, mais sourde. Eh oui, deux instits dans la même classe. Monsieur le monteur, je te laisse expliquer. Je m'en charge, Gilles. Les enfants sourds et malentendants partagent leur temps entre des cours avec leurs camarades entendants et des cours entre eux, entre sourds et malentendants. Et cela de la maternelle à la secondaire. Du coup, dans les classes qui regroupent sourds et entendants, on retrouve un professeur entendant et un autre bilingue. Un cours entre sourds et malentendants. Mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux profs Pourquoi faire C'est un cours entre sourds et sinon. Tu as tout à fait raison, Gilles. Mais j'ai mis cette séquence ici pour garder une certaine chronologie dans mon montage. Il s'agit d'un cours qui a lieu toutes les après-midi en maternelle. Isabelle, sourde, signe, et Aline, entendante, parle en français. Lapin. Là. Non, Oh, j'ai perdu. C'est là. C'est là. Il est là. Oui. Là, là, là. Combien y a-t-il de robes ah. Ah. Ah. Wow. Isabelle signe en LSFB, c'est-à-dire la langue des signes de la Belgique francophone. Et comme tu le sais, de chaque langue découle une culture. Aline, elle, elle parle en français en utilisant le LPC, ce code pour vous aider à lire sur les lèvres. Ce cours est une manière de sensibiliser les enfants aux deux langues et aux deux cultures à la fois, à une culture sourde et une autre entendante, à la culture liée à la langue des signes de la Belgique francophone et celle qui découle du français. Et cela dès le plus jeune âge. On va aller laisser travailler. Pff, ouais, je comprends. T'inquiète, ce sera pire après. Moi, je signe depuis. Euh, ben, pour moi, depuis toujours. Et je parle pour moi aussi depuis toujours. Vous savez quoi On va être quelque chose à plat. Là, maintenant, tout de suite. Je signe, je parle. Et croyez-moi, la langue des signes. Et non le langage des signes. On dit la langue des signes. Donc, je disais la langue des signes. Elle ne m'a pas empêché de parler français et de toute façon, je dis tellement de choses intéressantes que je dois bien utiliser les deux. Non, non, je dis comme. Mais il faut garder en tête qu'on est tous différents. Ça dépend de son milieu, de sa famille, de ses parents, de ses envies. On parle et on signe, mais avec plus ou moins de facilité. Je m'adresse à vous en français, Floriane en langue des signes. Nous nous adressons aux deux communautés à la fois d'une même voix si je puis dire. Nous ne disons pas les choses de la même façon. <rire> Logique, les cultures sont différentes. Mais croyez-moi, le fond est exactement le même. Pour plus de facilité de compréhension, je vais vous donner une image. Imaginez un funambule. Ok Bon, j'espère que vous savez ce qu'est un funambule, parce que sinon ça va être difficile. Bon, vous imaginez un funambule, debout sur sa corde, à une hauteur vertigineuse. Et avec, dans ses mains, un grand bâton, qui lui permet de garder son équilibre. Bon, ben... Un funambule, quoi. C'est simple. Eh bien, vous savez quoi Je suis aussi un funambule. Je suis sourd, mais j'ai des parents entendants. De toute façon, je suis dans une société qui est majoritairement entendante. Il me faut trouver un équilibre entre la langue des signes et le français. Sans langue des signes, j'ai plus de mal à m'identifier, d'échanger avec d'autres qui sont comme moi, de me faire des amis avec qui je discute sans aucun effort. Sans langue des signes, je n'ai pas accès à la culture sourde, c'est donc important pour moi. Et le français, écoutez, eh bien, parce qu'on est à Namur, en Belgique, que les gens, ils parlent et ils écrivent en français. Et puis moi, je vis dans une famille d'entendants, alors parler et signer, pour moi, c'est juste normal. Bon ok, ok, parfois, j'avoue, avec mon père, je garde un plan, et <rire> je suis le sourd, après tout. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voici un exemple typique de cours de funambulisme. La majorité des enfants sourds de cette classe, comme Victor, sont passés maîtres dans la discipline. Dans leur classe, selon les besoins, Victor, Alan ou Mélanie parlent en français ou signent avec leurs camarades et leurs enseignantes. Madame Julie aussi est une pro de l'équilibre. Elle donne son cours en langue des signes, mais lorsqu'elle souhaite vous aider à faire des liens entre les deux langues, pour que vous puissiez par exemple avoir une image de comment se dit un nouveau concept, elle vous le montre en langue des signes, mais aussi en français écrit et oral, soutenu visuellement grâce au LPC. Il faut savoir que même lorsque votre implant fonctionne à merveille, écouter tout un cours donné juste oralement vous demande beaucoup d'attention. La langue des signes et les informations transmises par l'enseignant bilingue vous permettent d'économiser vos ressources. Du coup, ça vous laisse plus d'énergie pour comprendre ce qu'on vous explique. C'est vrai que si je dois suivre tous les échanges qui se passent entre mes potes entendants, ce que disent les profs, tous les bruits de la classe, et puis encore comprendre des cours, c'est juste un calvaire. Je ne peux pas tout suivre confortablement. Et puis, ça fatigue énormément. Mais bon, je suis aussi un peu paresseux. Oui. ça va dire que De français entre sourds et malentendants, avec un seul prof bilingue, Céline. Ça fait du bien de se retrouver entre sourds de temps en temps. Pour la fatigue, justement, vous savez. Mais rester en sourds tout le temps, non, non, non, non. J'ai de bons amis entendants tendance J'ai besoin des deux, et ça me va très bien comme ça. Le truc un peu casse-pied dans cette école, c'est qu'on a la même matière à étudier que les entendants. Et donc, vous imaginez bien qu'on a les mêmes examens compliqués. Je vous jure, hein qu'on soit sourd, tout en sachant parler, comme moi, ou pas d'ailleurs, on aura tous le même plat à la cantine. Mais bon, <rire> je vais pas me plaindre. encore heureux Bon, ce qu'il veut dire, dis-moi si je me trompe Gilles, hein, c'est que vos capacités à apprendre ne sont pas liées au fait que vous soyez oralisant ou non oralisant. Tout le monde est mis sur un même pied, entendant, sourd ou malentendant. Donc euh, le but en, en tant qu'enseignant, que ce soit pour des enfants sourds ou des enfants entendants ou, ou quelques élèves que ce soit, c'est d'exploiter au maximum toutes leurs capacités. Donc en ça, on, on essaie vraiment d'être attentive à, à pousser chacun au maximum de tout ce qu'il peut faire, que ce soit en français oral ou en langue des signes, en mathématiques, en éveil, quelle que soit la compétence. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de développer au maximum toutes les capacités de chacun. Propriété. Propriété. En lien avec le verbe, donc il dit comment on fait l'action. C'est vrai que pour certains enfants, l'oralisation c'est difficile et donc la langue des signes est vraiment utile pour qu'ils puissent apprendre et progresser dans toutes les matières, y compris en français écrit. De manière générale, on remarque que les enfants, qu'ils maîtrisent ou non les deux langues, le français ou la langue des signes, s'appuie sur l'une langue pour progresser dans l'autre et vice-versa. Donc c'est vraiment une complémentarité entre les deux langues, pas du tout une compétition. Nous avons fait le choix de école des surdités à Sainte-Marie-Namur pour Sacha parce que la langue des signes ne nous fait pas peur pour sa scolarité euh, à la maison, on parle français, la langue maternelle de Sacha, c'est le français, on le stimule au français, et il parle, mais à l'école, il reçoit un enseignement de façon adaptée, c'est-à-dire que dans un groupe classe, avec du bruit, avec des interférences, avec des interactions dans tous les sens, ou dans des circonstances où son appareil est en panne, où il y a un rhume, il entend moins bien... Il est pris en charge à temps plein jusqu'à son cours de gym par une institutrice qui, peut, qui signe et qui code et qui lui permet de recevoir toute l'information, de ne rien perdre, de tout comprendre, de mettre toute son énergie à comprendre plutôt que d'être dans l'effort pour entendre. Et puis ça c'est l'aspect pédagogique et puis l'aspect humain. Sacha est ici inclus avec d'autres enfants sourds comme lui, donc il n'est pas seul avec sa différence et pour nous c'était très important. Et puis ils ne sont pas exclus, ils sont avec des entendants. D'ailleurs la plupart des amis de Sacha sont entendants. De par leur organisation, les classes bilingues de Namur permettent très tôt aux enfants sourds et malentendants d'assumer leur déficience auditive, d'être reconnus avec leurs différences, de comprendre très tôt dans leur vie qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ils sont en contact permanent avec des adultes et des enfants entendants bien sûr, mais aussi avec des sourds et malentendants comme eux. Cet aspect est très important pour leur construction personnelle. Je, je pense que tout enfant, pour bien se construire, a besoin de vivre, de côtoyer, d'être confronté à, à des pères qui ont des points communs mais aussi des, des différences. Et c'est comme ça qu'il qu peut construire son identité. Donc c'est important d'accueillir des, des groupes d'enfants sourds pour que chaque enfant sourd puisse rencontrer d'autres sourds et se reconnaître dans l'autre. C'est aussi important qu'il côtoie des enfants entendants qui ont des différences, mais aussi d'autres sourds qui ont des différences également puisqu'ils ne sont pas tous identiques. Et euh, le fait de, de vivre avec toutes ces différences et ces ressemblances, ça permet à l'enfant de, de tester ses limites, de les essayer. Alors certaines de ses limites, il va pouvoir les dépasser, trouver des solutions, et puis d'autres il va apprendre à, à les accepter. Mais ce qui compte vraiment à la fin, c'est qu'ils se connaissent en fonction de tout cela, qu'ils puissent se construire en tant qu'individu à part entière. Chaque enfant inscrit à Sainte-Marie développe un rapport bien personnel aux langues apprises et à ses limites auditives. Certains ont et gardent le français en langue première. Ils acquièrent alors la langue des signes au fur et à mesure de leur scolarité. D'autres sont dans une situation inverse. Ils ont pour langue première la langue des signes et comme seconde langue le français. Il est important de préciser que c'est notamment grâce à la manière dont on considère le français et la langue des signes et dont on s'en sert qui permet de rendre les élèves bilingues. Le français et la langue des signes sont présentés aux enfants comme distincts, aussi riches, de même valeur, et tout au long de leur scolarité. Et en plus, on ne les mélange pas. C'est vrai. Si je parle en français et que je signe sur la structure de mon français, ce n'est pas correct. La langue des signes a sa propre structure, comme toutes les langues. Regardez le néerlandais et ses verbes rejetés en fin de phrase. Et ce n'est pas le cas pour le français. C'est encore différent pour la langue des signes. Il faut entrer dans la logique de la langue pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais pas seulement. Chaque langue impose son style d'enseignement et l'un n'est pas mieux que l'autre. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Patron des écoliers. Ah, je me souviens de ma première Saint-Nicolas. Quel magicien ce type! C'était il y a des années. Et hey Gilles, oh! Madame Céline, elle n'est pas interprète, elle est prof. Bon, je vous explique. C'est une prof qui entend et qui signe. La différence est très subtile parce que l'interprète, elle entend elle signe et elle transmet simplement l'information. Mais la prof, elle, elle entend, elle signe, mais avec la pédagogie en plus. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Il s'agit d'un binôme de deux titulaires. Elles prépare le cours ensemble, mais tout est une question de méthodologie en fait. Le premier souci des deux titulaires est d'aller d'un point à un autre lorsqu'elles vous apprennent des choses. Elles vont juste emprunter des chemins différents. C'est vrai que je traduis certains échanges, mais je ne suis pas interprète, dans le sens où j'ai toujours bien en tête l'objectif pédagogique à atteindre à la fin de la leçon. Euh, certaines voies pédagogiques qui sont utilisées avec les enfants entendants ne correspondent pas aux enfants sourds. Et donc euh, c'est important que ce soit un enseignant bilingue qui soit face à eux et pas simplement une interprète. On doit souvent euh, rectifier les méthodes, le, le contenu, et puis euh, réfléchir aux langues qu'on qu utilise quand on est face aux enfants sourds. Et c'est pour ça que ça ne peut pas euh, être que de l'interprétation. Hey, mais, mais c'est le cours de langue des signes Gilles, si tu veux bien, je voudrais préciser une chose ici. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il s'agit uniquement des cours de langue que vous suivez entre vous. Le français, la langue des signes, l'anglais. Pourquoi ben, Prenons un exemple. Les néerlandophones, ils apprennent le français, c'est juste. Et les francophones, le néerlandais. Et si les deux cours se passaient ensemble au même endroit, risquerait d'avoir un léger souci. C'est logique, en fait. Donc, les sourds, ils ont cours de langue des signes, grammaire, syntaxe, vocabulaire, comme les entendants ont cours de français. Donc, en résumé, les entendants ont des cours d'anglais, de français. et peuvent avoir des cours de langue des signes. Et les sourds, ils ont des cours de langue des signes, de français et d'anglais. Du citron. Bien, le citron. Ça, c'est citron. Ça, ouais. c'est citron. C'est quoi, là Une orange. Montre-moi un peu comment on fait orange. Et donc, la myrtille, vous nous l'avez dit, on fait comment On fait d'abord le noir. noir Et puis, ça, c'est bon, très foncé. Très foncé, la myrtille, donc noir. Et puis, on tourne. C'est un peu comme le cerise qu'on fait ici. C'est noir. Et puis, hop, on tourne ici. Ah, la piscine, ça me détend, l'eau, la chaleur, le silence. Ah oui, non, mais en fait, pour vous, ça ressemble plutôt à ça. Mais moi, comme je nage sans mon implant, ça donne plutôt ceci. Alors, vous comprenez pourquoi je suis ravie d'être bilingue et d'avoir un prof qui l'est aussi. Et voilà Une année s'est écoulée, et mon texte aussi. J'ai plus de pages à lire Qu'est-ce que je fais, mon tort Dis-je, peux disposer <rire> Mais attends, t'as vu Floriane Elles chante des souris pour Noël Ah oh là là, sacré Floriane, je vous jure Et après ça, on dit que les filles sont pas bavardes, hein. mais... surtout ou entendante, hein Ça change rien, hein Peu importe Ça papote, ça discute De tout, de tout Ma mère, ma soeur, ma grand-mère Avec Floriane aussi, il y a des fois où... Eh ben, Floriane, elle n'est plus là Elle est passée où de vous vous que Et en plus, une fille. Mais qu'est-ce que c'est susceptible? des challenges pour le, le futur proche et, euh, et à moyen terme de ces classes, c'est d'essayer de, de convaincre les autorités euh, de l'enseignement de reprendre pleine possession de la responsabilité de l'enseignement pour les élèves sourds euh, et d'essayer de ne de pas trop se laisser tirer par le lobbying médical et paramédical. Les experts en matière d'enseignement, ce sont les responsables de l'enseignement et pas les médecins. Euh, et, et en disant ça, euh, en même temps, je suis tout à fait convaincue de l'importance dans la vie des, des enfants sourds, de, euh, des appareillages, des implants cochléaires, de combien ils sont un outil efficace pour favoriser leur accès au sonore à la langue française et donc à la langue de la communauté dans laquelle euh, ils vont devoir vivre et s'épanouir. Euh, et je pense que réellement c'est un outil qui favorise leur intégration dans la vie de tous les jours, à l'école d'abord et puis plus tard dans la société, mais c'est un outil à leur service et il faut éviter de tomber dans le travers inverse. Tous les, les, les, les élèves sourds qui le peuvent, c'est-à-dire avoir un accès au français oral et se mettre à parler le français, bien le font dans ces classes. Ils deviennent d'excellents bilingues à l'oral. Ils signent très bien, mais ils parlent français, pratiquement comme des entendants. Et donc la langue des signes, qui est pourtant dans leur vie de tous les jours depuis euh, la maternelle, ne les a pas du tout empêchés de se développer en français. Euh, et donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les enfants qui le montrent.